L'or, c'est ce qui reste quand il ne reste plus rien d'un système monétaire, voire d'un système financier tout court. Le bitcoin, c'est l'inverse. C'est le premier truc ou un des tout premiers trucs qui s'effondre en cas de crack ou d'accident monétaire. Cette observation, Simple, et c'est une observation, c'est ce qui s'est passé en mars dernier, c'est ce qui se passe systématiquement avec le bitcoin dans les cas d'accident boursiers ou d'accidents monétaire Cette observation est importante, parce que c'est ce qui fait que le bitcoin n'est pas et ne sera jamais une forme d'or numérique. Et ça c'est important, parce que si j'ai tort, si j'ai tort et que non, en fait, le Bitcoin est une forme d'or numérique, alors vous devriez vous jeter sur le Bitcoin, vous devriez mettre tout ce que vous pouvez dessus, en acheter un dixième, un dix, cent, à 50 000 ou 60 000 dollars, ça serait, en tout cas, si c'était vraiment de l'or numérique, ce serait donné, ce serait les soldes, et vous auriez euh, qu'à attendre un petit peu pour que le Bitcoin vaille des centaines de milliers de dollars, voire des millions. Mais, ce n'est pas l'or numérique la hausse actuelle du bitcoin qui est quand même extraordinaire qui vous aurait permis de multiplier par 10 euh, votre investissement en quelques mois à peine c'est quelque chose de dingue mais cette hausse actuelle est purement spéculative c'est à dire que si vous étiez déjà un investisseur de long terme dans le bitcoin est quelque chose que je conseille depuis 2016 c'est hein, un moment que je conseille les bitcoins en faisant attention au moment dans lequel on entre, c'est-à-dire pas maintenant. Bon, bah, c'est toujours ça le prix, hein, euh, <rire> si vous avez tout d'un coup une flambée euh, spécula de spéculative à la hausse, il y en a qui veulent se faire couillonner, tant pis pour eux, prenez vos bénéfices. En revanche, ne soyez pas celui qui va se faire couillonner en entrant maintenant sur le marché de peur de se faire avoir et de peur de rater ce train en marche, parce que la hausse actuelle n'est absolument pas euh, solide, robuste, ne repose sur rien euh, de sérieux. Elle repose elle repose sur deux choses. La première chose, c'est que euh, cette hausse est le fait de très peu d'acteurs, de quelques grosses baleines, des entreprises et des particuliers, euh, emmenés par Elon Musk et surtout euh, Michael Saylor, qui est parti en croisade de ce milliardaire de l'informatique américain est un nouveau converti du bitcoin, jusqu'à un an il s'y intéressait pas du tout. Et là, avec la crise sanitaire, il s'est rendu compte qu'il avait un bon paquet d'argent de trésorerie dans sa société dont il savait pas quoi faire, quelque chose comme 500 millions de dollars, si je ne m'abuse. Et en cherchant là où il pouvait les mettre, il a fini par se dire que le seul endroit où il pouvait les mettre c'était les bitcoins. Et maintenant qu'il a tout mis là-dedans, qu'il a levé. Euh, qu'il a levé des obligations, qu'il a endetté son entreprise pour lui faire acheter des bitcoins, bah, bien évidemment tout ce qu'il veut c'est que le cours monte et donc euh, il vient expliquer à tout le monde que tout le monde devrait acheter du bitcoin pour le rentabiliser son investissement Bravo, c'est très classe merci Michael sauf que euh, bah, comme je vous disais euh, l'or c'est ce que tout le monde veut quand le monde ne veut plus de rien alors que le bitcoin c'est encore une fois, c'est l'inverse. Et ça, si vous voulez, ça a l'air très théorique comme ça. Non, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, parce que il faut. Là, je suis désolé, on va être un tout petit peu technique très rapidement. C'est il faut aller voir un peu rentrer dans la machinerie du système financier mondial et le système financier mondial qui se passe dans les grandes institutions financières de la planète, les grandes banques, surtout les grandes banques américaines. Eh bien, tous ces gens euh, qui détiennent euh, les actifs euh, du monde, euh, les actions, les obligations pour leurs clients, euh, eh bien, euh, en fait, passent leur temps à euh, d'une certaine manière se les hypothéquer, c'est-à-dire à, -dire, euh, à euh, louer, pour être plus précisément, vendre ces actifs avec, euh, avec un contrat de rachat, généralement le lendemain. Et donc, ça vous permet comme ça de générer des liquidités à partir de vos actifs. Et c'est comme ça que marche le système financier mondial. C'est comme ça que vous avez de la liquidité, que vous générez de la liquidité à partir d'un actif qui, normalement, ne devrait pas être si liquide que ça. C'est un truc qui s'appelle le repo, le marché repo. Vous êtes vraiment dans les arcanes du système financier mondial. C'est une manière, si vous voulez, de diffuser les risques dans tout le système au lieu de le laisser se concentrer. Vous comprenez surtout ça. C'est une manière de diffuser les risques. Et pour ça, bien encore une fois, vous avez cette forme d'hypothèque. Et donc, pour, quand vous hypothéquez vos actifs, bien, si ces actifs montent, c'est super, mais oh, lors des cracks, au moment où il y a des accidents de marché, tout d'un coup, ces actifs peuvent perdre très rapidement 10-20% de leur valeur. Et ça veut dire que ben, vous ne pouvez plus euh, emprunter autant de liquidité à partir de ces actifs. Ces actifs ne vous permettent plus de générer la liquidité nécessaire pour faire fonctionner le système euh, bancaire et le système financier mondial qui est géré par ces grandes institutions. Et ça veut dire qu'il faut compenser, avec ce que l'on appelle du collatéral. Collatéral, c'est-à-dire il faut compenser ces pertes avec autre chose que euh, votre interlocuteur voudra. C'est-à-dire que veut plus de votre action, parce que votre action a perdu trop de valeur trop vite, s'il ne veut plus de votre obligation, s'il ne veut plus de votre titre immobilier, s'il veut plus de tout ce que vous voulez, il faut que vous puissiez compenser en disant attends, « attends, attends, je vais te donner ça en échange, le temps que ça passe, et puis après, on pourra comme ça garder nos liquidités ». Encore une fois, c'est le marché repos. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous rappelle notamment que, à l'automne 2019, hein, juste très très très peu de temps, quelques mois avant le début de, de la crise sanitaire, on s'est pris une très très très méchante poussée de chaleur sur le marché repos. Ça fait partie des zones de fragilité du système financier. Et donc, ça, il se trouve que dans ces moments-là, encore une fois, c'est une observation, hein, c'est très important, on ne parle que d'observation de choses qui sont là. Euh, dans ces moments de coup de chaud, il y a deux choses qui vous permettent de compenser les pertes de valeur de vos actifs et de permettre comme ça de garder la liquidité. C'est le dollar, ou les trésoreries américains, et euh, l'or. C'est-à-dire que, si que toutes ces grandes institutions ont besoin d'avoir de l'or ou d'avoir des dollars pour faire contrepoids et pour réussir à, à mitiger leurs risques en cas d'accident de marché et les accidents de marché, il y en a de plus en plus depuis 2015. Si vous voulez, c'est quelque chose, c'est devenu presque une habitude d'avoir un accident de marché, parfois deux tous les ans. Les années où il n'y en a pas, c'est presque rare. Si euh, et donc, euh, eh bien, l'or a cette valeur-là. Et ce n'est pas pour rien que l'or a pris beaucoup, beaucoup de valeur euh, depuis euh, la crise de 2008 et. Euh, en reprend ces dernières années, c'est parce que l'or retrouve cette fonction essentielle à la base du système monétaire. L'or est en train de retrouver de facto sa valeur de monnaie ultime parce que il se trouve, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe de loi, qui se passe de contrat, qui se passe de quoi que ce soit, il se trouve que l'or, c'est ce que les contreparties acceptent quand elles n'acceptent plus rien d'autre. Et le bitcoin, c'est exactement l'inverse. C'est le premier truc... Que, que, dont, dont plus personne ne veut. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au prochain accident de marché, et nous sommes dans un système qui est devenu accidentogène par nature. un système qui produit des accidents, euh, parce que nos banques centrales et nos banques ne contrôlent absolument pas le système comme elles prétendent le faire. Encore une fois, c'est de l'observation. C'est-à-dire que les, les aujourd'hui, euh, le, le, le système financier mondial est de plus en plus chaotique. C'est comme ça, voilà. Il suffit de regarder, vous regardez les, le cours du, du S&P 500 ou du CAC 40, euh, et vous regardez ces fluctuations. Les fluctuations deviennent de plus en plus saccadées. Et donc, ben, au prochain accident de marché, est ce qui peut, il sera demain, dans deux mois, dans six mois, dans un an. À ce moment-là, eh bien, toutes ces entreprises qui auront fait la folie de transformer des dollars en bitcoin, euh, et vont devoir tout d'un coup trouver des liquidités pour faire face à cette crise. Et bien évidemment, tout ça va se concentrer dans ces, euh, ces, ces, dans ces acteurs essentiels, ces nœuds du système financier dans ces grandes institutions. Parce que bien évidemment, si Michael Seller fait ça tout seul dans son camp, on s'en fout. Mais si le si, si cette manière de tout d'un coup se mettre à transformer des dollars en bitcoin se généralise et continue à se généraliser, ben, au prochain accident de marché, vous allez avoir tout un tas de gens qui auraient eu besoin de ces dollars, qui vont plus les avoir et dont ils ne vont pas pouvoir se servir comme collatéral. Ils ne vont pas pouvoir se servir de collatéral. Et du coup, bah, si vous voulez, toute la hausse actuelle va s'effondrer, voire probablement se sur-effondrer, parce que tout d'un coup, on va se rendre compte que ah « ben, Ah ben, on m'avait promis que c'était le truc qui allait euh, remplacer les monnaies fiat, que c'était comme le bitcoin était rare. » Bien sûr, c'est paradoxal. Hein oui, le bitcoin est rare, oui, le dollar est surabondant, mais en cas d'accident de marché, le système est ainsi fait que... Euh, c'est du dollar dont le système a besoin, et c'est certainement pas du bitcoin. Alors vous pourriez me dire, ah ben d'accord, la faux, mais bon, ça c'est le système actuel, rien ne dit que le système ne va pas évoluer, ne va pas muter, éventuellement de manière extrêmement violente, et que ben, le dollar étant finalement euh, un assez mauvais collatéral à cause de sa surabondance, ça se discute, hein. c'est plutôt l'inverse c'est plutôt un très très bon collatéral à cause de surabondance mais bon, on pourrait se dire que le bitcoin va prendre cette place de collatéral et ça euh, c'est quelque chose qui est structurellement rendu impossible par la construction même du bitcoin euh, parce que la, la, la, la, la, dans la manière de, cr de créer les bitcoins, par les procédures de minage vous avez euh, quelque chose de beaucoup trop rigide c'est à dire que Aujourd'hui, on sait exactement combien de bitcoins vont être créés dans 10 minutes, dans une heure, dans 10 jours, dans 10 ans, dans 100 ans, quelle que soit l'activité économique derrière. Ça veut dire que si vous avez de l'activité qui augmente, vous n'allez pas avoir plus de monnaie bitcoin qui va être créée. Si l'activité baisse, vous n'allez pas en avoir moins. Et ça, ça veut dire que vous avez une monnaie qui n'est pas capable de s'adapter à son environnement. Et c'est l'inverse, c'est le cours qui va s'adapter. Vous avez donc euh, dans le Bitcoin, c'est un peu technique, je suis désolé, mais euh, ne me croyez pas sur parole, hein. inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, c'est des choses que je détaille dans des, dans, dans, dans des dossiers d'investissement très précis et très fouillés. Euh, et donc, ça veut dire que vous avez euh, une faille essentielle dans le Bitcoin qui fait que le Bitcoin ne peut pas se stabiliser structurellement. C'est-à-dire qu'à long terme, le Bitcoin ne peut pas devenir une monnaie stable parce que ça, vous n'avez pas d'adéquation possible entre l'offre de Bitcoin et la demande. L'offre étant fixe et n'étant totalement inadaptable à la demande, vous ne pouvez pas avoir une monnaie qui puisse durablement s'installer et prendre la place de l'or ou du dollar. Donc, ni à court terme, ni à long terme, le bitcoin n'est pas un or numérique. À partir du moment où le bitcoin n'est pas un or numérique, la, toute la logique de la hausse actuelle est totalement remise en question. Hein en tout cas, pour vous, si vous envisagez d'acheter maintenant. Pour, en revanche, pour tous ceux qui ont lancé ce grand mouvement haussier, qui ont été au départ et qui ont manipulé les cours, les Elon Musk et les, et les Michael Saylor, euh, qui font de la. Grosse bonne vieille manipulation de marché, eux, ils s'en foutent derrière que le truc soit vrai ou pas. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent revendre leur bitcoin plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. Après, ils s'en foutent qu'ils leur vendent plus cher parce que euh, ils ont couillonné tout un tas de monde, euh, plutôt que le bitcoin a créé de la valeur. Euh, parce que le Bitcoin fait partie d'une grande révolution technologique, c'est la grande révolution technologique de la valeur, de la même manière qu'Internet a été la clé de voûte de la grande révolution technologique de l'information, et donc quand vous créez de la valeur, c'est normal d'en récolter. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas de la création de valeur, c'est du transfert de valeur, du premier qui a lancé le mouvement au dernier qui va se faire couillonner. C'est pour ça qu'il faut absolument résister aujourd'hui, euh, il faut absolument résister à, à, au bitcoin, il ne faut pas rentrer maintenant, certainement pas, hein, à part pour jouer un peu et comprendre et vous familiariser avec 50 euros pour voir à quoi ça ressemble. Mais euh, la valeur fondamentale du bitcoin est une valeur de réseau, une valeur de... de, de, de, de, de une monnaie, c'est jamais qu'un fait social, c'est un fait social dans le sens que c'est euh, quelque chose que l'on partage et qu'on partage aujourd'hui, on dirait, en réseau. Et c'est pas pour rien que, si vous regardez la valeur du Bitcoin à long terme, depuis 2012, c'est quelque chose qui se compare assez bien à la valeur d'Internet et des sociétés Internet, selon ce que l'on appelle la loi de Metcalf, qui est que le Bitcoin, la, la, la valeur d'un réseau, augmente suivant le carré de ses utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous gagnez, euh, si vous multipliez le nombre de vos utilisateurs par 2, vous multipliez la valeur du réseau par 4. Si vous multipliez vos nombres d'utilisateurs par 10, vous multipliez la valeur du réseau par 100. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'augmentation du cours de Bitcoin est incroyablement supérieure à l'augmentation du nombre de ses utilisateurs. Euh, et parce que, je vous l'ai dit, cette, la hausse actuelle est le fait d'une toute petite minorité de grosses baleines. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, euh, si vous voulez en savoir plus sur la grande révolution de la valeur, je vous mets un lien en description, puis non je ne peux pas, je pourrais vous le mettre là-haut. Je vous dis à votre bonne fortune